Bien les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Aurélien Fontenoy. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absent quelques mois sur YouTube et surtout ce que je prépare comme projet parce que ça va être un truc complètement dingue. Vous voyez, il y a une vidéo qui tourne juste ici. Je prépare la Titan Désert. C'est un gros événement au Maroc, une grosse compétition de cross-country marathon. En gros, je vais traverser le désert marocain avec un VTT. Pour que vous puissiez comprendre, je vais vous envoyer tout de suite le teaser de l'événement. Vous allez voir, il fait rêver. Comme vous l'avez vu, ça fait rêver, les paysages ils sont magnifiques L'idée en fait c'est de traverser le désert marocain avec un VTT C'est plus de 100 bornes par jour 1000 à 2600 mètres de dénivelé positif tous les jours Dans le désert, dans le sable, dans les caillasses Parce qu'on va devoir monter l'atlas au début En gros c'est genre le Paris-Dakar version vélo C'est à dire que tu dois aller d'un point A à un point B T'as un GPS et le but c'est de se débrouiller Bon moi je vous avoue je suis pas une bête de course en cross country A la base je viens plus du trial C'est un sport qui nécessite plutôt de l'explosivité et très peu d'endurance. Donc là, c'est pour ça que j'ai stoppé un petit peu YouTube pour m'entraîner. Là, je m'entraîne environ un jour sur deux. Ça me fume. Et c'est pour ça que j'ai plus trop le temps de filmer les vidéos. Je me prépare vraiment à fond. L'idée, c'est d'y aller, mais de pas le subir, cet événement. Donc ça demande beaucoup de préparation. Et en gros, ils m'ont contacté à la base pour parler sur mes réseaux de cet événement et ramener des gens. Mais moi, je leur ai dit, quand j'ai vu le teaser, je leur ai dit, les gars, ok, je vais parler de cet événement. Je vais en parler à tout le monde. S'il y a des gens qui veulent s'inscrire, franchement, inscrivez-vous. C'est un super défi, une super aventure. Mais moi ce que je veux c'est le vivre Vraiment si je peux le vivre, si je peux participer à cet événement C'est la meilleure façon d'en parler Et du coup on s'est mis d'accord et du coup je vais participer à cet événement Ils ont accepté de m'inviter L'idée c'est de vous sortir un maximum d'images De pouvoir être en immersion dans cet événement Et vous sortir un maximum de photos et de vidéos après l'événement Ou en tout cas pendant l'événement puisque c'est référé aussi un maximum de stories Je pense que sur 100 bornes on aura le temps de faire une ou deux pauses quand même pour faire quelques photos J'espère, des étapes quand même qui... Dure entre 6, 8h Allez 10h peut-être La voiture balai Ils m'ont dit c'est 10h 10 à 12h J'espère pas monter dans la voiture balai, Mais en tout cas Il faut savoir que ça va être fin mai Donc de la grosse chaleur 30, 35, 40 degrés Dans le sable Très sec. Des fois des conditions extrêmes puisqu'on monte la classe donc on est en altitude. Des fois il peut avoir de la pluie, il peut avoir du vent, il peut faire froid. Bref un truc extrême. En plus ce qu'ils m'ont dit c'est que souvent la cause d'abandon c'est pas forcément la fatigue, c'est la chiasse. Et ouais c'est la chiasse parce qu'en fait il fait tellement chaud, tu bois de l'eau, tu peux réchauffer, tu sais pas trop t'as l'habitude, t'es fatigué, bref ton bide digère pas trop, hop tu te chopes une chiasse pendant 100 bornes, là t'es capote, T'abandonne t'abandonnes, c'est fini pour toi. Là ça va, Mes séances d'entraînement j'arrive à tenir à la distance. Ce qui est dur pour moi c'est pas forcément de monter, c'est vraiment de tenir pendant 6 heures 8 8 heures comme ça de pédaler sur son vélo c'est des fibres que j'ai pas du tout développé moi avec le trial comme je vous ai dit c'est vraiment plus de l'explosivité et là ça demande de l'endurance extrême c'est mal au cul, c'est dur physiquement, mentalement aussi, surtout quand tu t'entraînes tout seul, j'espère que quand on sera dans le groupe là, il y a plus de 200 participants donc normalement quand tu es dans le groupe et tout ça fait une bonne une bonne émulation et puis euh, ça te motive là ça devrait être cool. Pour cet événement et du coup comme je vous ai dit je vais essayer de vous ramener un maximum d'images et de vidéos, j'ai fait un partenariat avec la marque MSI, l'ordinateur qui est juste ici, ils viennent de me l'envoyer. Ce nouveau MSI GL 75 Je vais l'emmener avec moi au Maroc Directement je vais pouvoir vous sortir les images En live, l'écran 17,3 pouces En full HD comme ça je vais pouvoir travailler Nickel, pour ceux qui sont un petit peu branchés Ordinateur je vais vous donner quelques caractéristiques Parce que vous allez voir que c'est vraiment un ordi Qui est au top avec la carte graphique GeForce RTX 2060 En 6Go, GDR6 Voilà, bon, je vous parle de détails, moi je n'y connais pas perso Mais apparemment c'est une bonne carte graphique Avec une performance normalement qui est digne d'un PC de bureau Petite touche tuning, j'ai le clavier gaming rétro éclairé rouge et surtout la connectique de l'ordinateur elle est vraiment complète, j'ai 3 USB en 3,2, j'ai aussi un USB type C qui permet de rebrancher directement ma GoPro par exemple, j'ai un lecteur de carte SD, hop je peux balancer ma carte mémoire de mon appareil photo de ma GoPro directement, les câbles Ethernet, le HDMI qui me permet quand je suis à la maison de sortir sur la télé, euh, des câbles micro, des jack audio, enfin bref, il est complet de ouf et surtout ce qui est important quand je vais partir au Maroc où il fait très chaud, c'est qu'il y a une technologie très intéressante dans cet ordinateur, c'est la technologie de refroidissement couleur boost 5 en gros avec deux ventilateurs et surtout il y a 7 caloducs en cuivre c'est assez rare sur le marché pour éviter la surchauffe donc dans mon cas où je vais partir au Maroc où il va faire 40 degrés très sec et tout au moins je pour faire mon montage bombarder du gros fichier il devrait pas chauffer c'est un ordinateur qui vaut à peu près 1700 euros sur la sur rue du commerce DLC. vous pouvez voir je vous mettrai le lien dans la description en tout cas merci MSI parce que ça cet ordinateur il va bien me servir au Maroc et ça va être cool et il va aussi me servir pour faire du gaming quand je serai à la maison et relancer ma chaîne gaming puisque j'avais également un petit peu stoppé ma chaîne gaming. Pour vous expliquer aussi pourquoi je m'étais arrêté un peu les vidéos, c'est que vous le voyez, je suis dans une, un nouveau bureau. J'ai déménagé, j'ai changé de maison. Donc si vous voulez, je vous présenterai la maison. Vous avez juste à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous voulez... Une petite présentation de ma maison bon rien d'exceptionnel hein, c'est pas un studio youtube c'est une maison ordinaire elle est bien cool mais bon ça prend du temps aussi de, de s'installer donc c'est pour ça que j'avais un petit peu calmé au niveau des étapes les deux premiers jours c'est la montée de l'atlas plus de 100 bornes 102 bornes et 127 bornes entre 1900 mètres de dénivelé positif pour la première et surtout la deuxième c'est là où on va mourir 2600 mètres de dénivelé positif à grimper bref les deux premiers jours on va être rincés. si je termine ces deux premiers jours je pense que je serai content déjà et, euh, et on va pouvoir continuer après dans le désert où ça va être un petit peu plus cool après les jours d'après ça va c'est du sans borne moins de 1000 mètres de dénivelé positif ça doit rouler c'est dans le sable même si je vous ai dit que dans le sable il faut des fois pousser son vélo ça va être vraiment galère mais là les deux premiers jours c'est vraiment les plus durs c'est ce qui va être vraiment chaud au niveau du vélo maintenant euh, je vais pas rouler sur un gt je reste toujours bien sûr ambassadeur de la marque gt mais gt fait partie du même groupe que euh, canondale que canondale on m'a dit canondale pour les américains faut, faut le dire à l'américain que fabrique les composants c'est le groupe cycling sport group et en en gros, GT ont pas de vélo vraiment Très performant pour le cross country marathon Comme ça, fallait un tout suspendu Petit débattement euh, qui roule vraiment Donc c'est pour ça que je roule avec le scalpel Un vélo en carbone, des roues en 29 pouces Des suspensions euh, avec la lefty notamment Qui va vraiment bien, un vélo très léger Je me suis mis au pédal automatique, malheur Moi qui suis team pédale plate, j'apprends les pédales auto Donc là je me suis cassé la gueule deux trois fois J'ai pas réussi à déclipser, mais bref Il faut que je m'y mette, pour l'instant j'ai mis des pédales de VTT Ce que j'avais sous la main, là je vais essayer de le monter un petit peu plus euh, Cross country avec des petites pédales et des petites chaussures Donc c'est pour ça que je roule Et que vous voyez des stories Souvent sur Instagram Avec ce Cannondale C'est un accord qu'on a eu Exceptionnellement pour cet événement Je roulerai sur ce vélo Si vous faites du cross country Ici la communauté N'hésitez pas à me dire Team cross country Est-ce que vous êtes là Est-ce que vous voulez euh, avoir Bien sûr ce reportage De la Titan Désert Si vous voulez toutes les infos Bien sûr sur la Titan Désert je vous mets le lien dans la description, vous pouvez vous inscrire. Vous partager cette vidéo à vos potes pour faire connaître l'événement. C'est dans 70 jours maintenant. Il y a un code promo. Je vous donne un petit code promo pour que vous puissiez avoir des réductions. Bien sûr, en ces temps de Covid, ils garantissent... Toute la sécurité pour le Covid, il y aura des tests PCR, il y aura des, des prises de température à chaque chaque jour avec du gel. Si ça n'a pas lieu, l'événement est remboursé. Ou alors il sera décalé, notamment soit sur une date ultérieure, soit ils font un autre événement euh, au sud de l'Espagne. Donc c'est aussi possible de, de le faire comme ça. N'hésitez pas à suivre mes stories. Normalement, très régulièrement je vous mets euh, les sorties que je, je fais. Avec des sorties longues, des sorties courtes, des types d'entraînement. Si ça vous intéresse de voir un petit peu comment je me prépare. Ah oui, au fait les gars, je viens de sortir ma nouvelle boutique en ligne avec plein de nouveaux vêtements, les scouts IP, des casquettes. Des maillots de VTT Des gants de VTT Il y aura plein de trucs C'est sur shop.aureliafontenoy.fr Vous avez jusqu'à la semaine prochaine Après on ferme le site Pour commander tous ces produits là Allez vite voir Bon allez, ciao, merci